Bonsoir, bonsoir, bonsoir, la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez ce direct dans tous les groupes. CNRD, vous les côtés, vous les côtés, Mensonge, arnaque, c'est ça le CNRD. On vous avait dit ici, le coup d'État n'avait rien à voir avec la démocratie. L'État du droit. On vous dit que ce sont des bandits seulement qui ont fait le coup d'État. Et le résultat est devant tout le monde. Le résultat est devant tout le monde. Et quand je vous dis qu'il n'y a rien du tout, ça ne va pas du tout. Ils sont fauchés économiquement, il n'y a rien. Vous avez écouté Charles Wright, non? Vous avez écouté Charles Wright concernant le procès encore du 28 septembre? Que non, que c'est avec des fonds propres qu'on les a promis de l'argent qu'on n'a pas donné. Je vous ai dit, et eh, Amou l'en fait. Et eh, Amou la mané. Ça ne va pas aller. Tellement que les bandits aujourd'hui, ils sont pris au coup. Même certains sites d'information, l'a répété, on joue pour ne même pas que ceux-ci publier ou faire quelque chose. Non mais c'est incroyable. Je me demande, nous sommes dans quel pays Ça dit, tu viens, tu fais le coup d'état au président Fakonde, aux droits de l'homme, pauvreté, gabégie, justice, et le bandit, il fait pire. Incroyable. Affaire de drogue, autre chose. Vous savez, quand on donne des infos ici, il y a d'autres qui pensent que ici, là, est-ce qu'on vous dit de payer ici ces sites-là, on ne paye pas. Ces sites-là, on ne paye pas. Ici. Donc, quand on vous donne des infos-là, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Mais après, vous allez voir. Sadiba, on avait parlé ici. La suite, ils ne l'ont pas fait chuter. Bala Samoura aussi, l'affaire de drogue. Quel est, quel est le pays sérieux qui va essayer de collaborer avec la Guinée Si vous voyez que Charles aujourd'hui, ils ne peuvent rien leur donner. Parce que c'est un état voyou. On a affaire à un état voyou. Le CNRD, c'est des voyous. Tout état sérieux. Tout état sérieux ne peut pas prendre son argent ou des institutions pour donner de l'argent à des voyous. On a affaire à des voyous. Le CNRD, c'est des voyous. C'est des voyous, ces gens-là. Si vous voyez qu'ils ont traîné Charles Wright à faire des voyages, je vous ai dit ils ont fait combien de voyages Des dépenses inutiles. Aucun état sérieux ne va donner 5 francs. Ils ont leurs représentants en Guinée. Ils savent c'est qui Seloudalé. Ils savent ce qui Sidia, Ils savent ce qui Docteur Kassori, le RPG. Des bandits qui sortent de nulle part, soutenus par la France, viennent se flanquer, nous raconter des salades à longueur de journée. Sinon, leur procès a commencé. Pourquoi la cour pénale, les institutions ne donnent rien Parce qu'on a affaire... À un procès de, de, de chasse aux sorciers, pas de transparence, on a affaire à des voyous. Ok, toi, Maudit là que attendez, je vais bannir ce maudit sur cette page. Voilà, c'est fini. Donc, des voyous viennent, ils n'apportent absolument rien à ce pays, aucun changement en train de fatiguer les Guinéens. Charles Wright. Au lieu de pleurnicher aujourd'hui, il est en train de parler aujourd'hui. que non, des pays, on les a promis, vous n'avez même pas honte. Bande de fainéants, marque le Mali, le Burkina. Disent non à la France. Disent non aux Occidentaux. Et le président Fakonde disait cela. Coupons le cordon américain, vous des fainéants, des marionnettes de la France, un légionnaire comme on m'a dit. Tu viens te. Vous, Maintenant, vous êtes en train de pleurnicher qu'il n'y a plus d'argent. Qu'il n'y a plus d'argent. Bande de fainéants. Vous n'avez même pas honte. Le président Fakonde a organisé des élections avec des fonds propres. Bande de fainéants que vous êtes. Vous avez gelé les comptes des gens. Vous dites qu'il n'y a, a plus de corruption. Bande de vauriens. Il n'y a plus de vol, il n'y a plus de corruption. Et bande de vauriens, vous êtes incapable d'organiser des élections. Vous tendez la main. Vous courez derrière les Occidentaux. Bande de vauriens que vous êtes. Fainéants que vous êtes. Venez humilier nos élites. Et bandes de tocards que vous êtes. Je vous ai dit, il n'y a rien, non Vous avez écouté Charles Orette aujourd'hui. Plein niché. On nous a promis, on dirait des bébés. L'affaire de... Vous avez vu mon poste. Concernant Bala. Hey, C'est juste le semblant. Il y a la pression des Occidentaux sur eux aujourd'hui. Des saisir records, Trois tonnes. tonnes et demi de cocaïne, dans un pays. Vous pensez que les Européens, ils vont accepter ça, ils voient ça, ils vont laisser les Américains, qui ont arraisonné le bateau, de 3 tonnes. Vous pensez que les états unis ils vont croiser les bras, les bandits vont essayer de, de faire rentrer la drogue ici aux états unis La pression là, bala. Il y a eu des saisies, les colis ont disparu, on dit la dernière personne à être là-bas sur le terrain, c'est bala. Alors l'affaire là, ça est là-bas. Nous on s'en fout. Qu'on limoge bah là-bas, qu'il y a affaire bas qu'il n'y a pas affaire, ce n'est pas notre affaire. Voilà. Nous, nous tout ce qu'on veut aujourd'hui là, comme la bonne nouvelle, c'est le départ de ce bandit Mamadi Doumbouya. Moi, quand me réveille, qu'on dit non, ils ont attaché le bandit Mamadi Doumbouya, c'est le plus important. Mais entre eux, bah, limosage de Sadiba, que, que ça soit chaleurette, nous on s'en fout. On avait dit ça ici, non On a dit qu'ils allaient se manger entre eux. Des voyous comme ça, vous allez, est-ce que nous, c'est notre affaire Quand Limoges est est-ce que c'est notre affaire Ils sont tous des volants, tous des voyous, est-ce que nous, c'est notre affaire Ça, c'est entre eux là-bas. Voilà. Sinon, vous avez tous entendu ici, saisis de trois tonnes de cocaïne, les têtes sont tombées. Alors, ceux qui sont impliqués, affaire de tramadol, ceux qui sont impliqués dedans, ça, c'est entre eux. Vous pensez que la communauté internationale, les États-Unis vont regarder Les Européens vont regarder Ah, ouais, ils sont en train de se dénoncer entre eux là-bas. Ah, c'est le groupe de tel-tel. C'est pas parce que vous allez voir qu'au bah, oui, il y a manifestation, que tout va. Rien de. Ne... Vous entendez parler Charles Wright gueuler maintenant Est-ce que vous entendez Charles Wright sortir pour venir gueuler ici Oh, justice, Nanani, vous entendez Vous avez entendu Charles Wright Le petit qu'ils ont arrêté. Lors de, la, lors de la dernière manifestation. Vous avez entendu euh, Vous avez entendu ça? Bon, regardez un Grec qui est là, Kojul Fagamou. Oui, les Grecs, toujours, vous vous avez des mentalités bidon, que la Guinée avance. Oui, la Guinée avance, bande de feignants. 14 500 Guinéens aujourd'hui à la retraite. Qui appellent ça avancer, bande de feignants que vous êtes. Les PME aux arrêts, bande de feignants, que la Guinée avance. Les caisses sont vides au temps du président Fakonde. Du 23, 24, 25, les gens étaient payés. Bah, Regardez-moi, des Grecs, vos mentalités, vous n'allez jamais changer. que la Guinée avance. Bah, regardez des familles qu'on met au, au dehors aujourd'hui, sans mesure d'accompagnement. Sans mesure d'accompagnement. Et ces vauriens viennent se flanquer pour dire que ça va. Attendez, je vais vous montrer ce document de la part... Le communiqué, le communiqué du ministre secrétaire général Co Ibrahim Kamara. Voici ce qu'il dit, Que hein, dans le cadre de la réalisation du projet de construction de la route Corniche Nord, Amdalaï sophonia en deux valades, voilà, deux fois deux voies. Et la construction de l'échangeur du carrefour de Amdalaï, le, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics porte à la connaissance de la population de Conakry et des riverains de cette route que la Commission nationale d'indemnisation des personnes impactées par le projet sera sur le terrain le lundi 15, lundi 15 au mercredi 31 pour la réav... réval... Réval... Révaluation, voilà, révaluation et la confirmation des personnes impactées. On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. C'est-à-dire, c'est de Amdalaï jusqu'à Sonfonia. Là, ce corniche-là, que eux ils vont faire ça deux, deux fois, deux fois. Vous savez, je vous avais dit qu'on a affaire à des voyous. Je vous ai dit qu'on a affaire à des voyous. Oui, le CNRD, c'est des voyous. Je répète, je pèse mes mots, c'est des voyous. On a affaire à des voyous. Sérieusement, hein? on a affaire à des voyous. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. C'est pour venir nous dire encore qu'on a de Amdalaï jusqu'à Sophonie. <rire> non, qu'ils vont venir amdaminiser. Vous êtes là, vous dites que vous avez sérieusement de problèmes pour organiser des élections, vous demandez de l'aide aux Occidentaux. Orga c'est-à-dire pour indemniser, imaginez les terrains de Amdalaï. Chaque terrain là-bas, construit, c'est des milliards. Imaginez combien de milliards si vous voulez indemniser ces familles-là. Ce n'est pas des, des domaines de l'État. Mais c'est-à-dire quand je dis c'est des voyous, ces gens-là, vous pensez que les gens sont bêtes dans ce pays Ça, c'est une bonne chose. S'il y a l'argent, si on doit indemniser les gens, c'est une bonne chose. Mais ce qu'on vous demande là, le CNRD, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. C'est tout ce qu'on vous demande. Organiser des élections et foutre le camp. Vous avez mis 14 500 Guinéens à la retraite. Vous êtes incapable de prendre les jeunes. Bande de rien. Au lieu de, de recruter les jeunes d'abord, donner du travail, c'est un projet de Amdalaï jusqu'à Sonfonia. Deux fois, deux fois, on doit être eh, Bande de -vous vauriens. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires aujourd'hui. Vous allez prendre l'argent là où pour venir faire souffrir des familles. Vous venez de, de loger 50 familles... à Dapumpa... sans indemniser ces gens-là. Vous venez encore vous flanquer pour nous dire que... Amdala jusqu'à... à, à, à, à Sonfonia... que vous allez faire... Non mais vous êtes malade. Hein? Terminez d'abord les chantiers... en cours du présent... Faut qu'on ait terminé ça. Regardez-moi de vous rien comme ça. Transition. Votre objectif... c'est comment organiser des élections libre, accepté de tous. Mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Transition, ça devient mandat. Oui, on a des projets comme ça. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Ça ne va pas chez vous. Et ils viennent se flanquer. Que bon, le ministre des infrastructures et des travaux s'est compté sur la bonne compréhension de tous pour la reçue de cette opération dont l'exécution l'exécution voilà, permettra de libérer les emprises de... hey. voilà vous faites rire, hein? Vous faites rire. Ok. Toi quoi, quoi, quoi euh, l'homme là ne vient pas dans mon inbox pour dire que tu ne, tu ne vois pas me dire direct, j'étais banni sur cette page. Voilà, toi, quoi m'agas, m'agas, comment moi, à, euh, à part Facebook, comment je fais quel, quel travail, c'est parce que tu ne... Mets... Ça cause de ça, dans ces deux jours-là, vous, vous, les maudits, là, je vais... C'est-à-dire vos yeux, là, ça va rougir avec le général 5 étoiles. Moi, je viens juste de rentrer tout de suite, là. Ma pause, déjà, j'ai 150 dollars dans mon Uber. Donc, ça cause de... Vous, les vauriens, là, je mets ça. Voilà. Même salaire de ministre. Voilà. Quand tu dis que tu fais rien, excusez-moi, il faut que je lui montre. Toi, Magas, Magas, là, tu es là. Voilà. Ça, c'est 2000 combien 2453. 2453. La semaine passée là. C'est ce que j'ai fait dans mon Uber. Quand tu dis que tu n'as rien à faire, si ce n'est pas Facebook là. Alors moi j'ai ça. Moi je fais ça une semaine. Si vous n'avez rien à dire là. Tu la fermes. Je crois que tu vas la fermer maintenant. Parce que c'était ça, quand on ne vous montre pas, vous pensez que les gens n'ont rien à faire. Moi, mes comptes là, ce n'est plus monétisé. Pour dire si c'est l'argent ou quoi, non. Moi, mon combat, c'est par conviction. Je ne suis jamais venu ici, me flanquer ou prendre l'argent de vos bandits là. Sinon, moi, Damaro, on m'avait proposé 350 000 dollars. Je pouvais prendre l'argent là. Mais ma dignité, mon oncle avec eux, je ne suis pas maudit pour être comme eux ou leurs blogueurs. Je l'ai dit ici, je pouvais gagner que tous les blogueurs ici. Je connais tous les proches de Mamadi Doumbouya. Et vous avez vu ma photo avec Mamadi Je l'ai vu avant le coup d'État. Il m'avait invité. Parce que moi, je suis comme vous. Moi, c'est la vérité. Si c'était des futilités comme font les autres, là, j'allais être le premier à les supporter. Mais je ne soutiens pas le mensonge. Et le repas de, le, le repas de trahi, trahison, moi, je ne mange pas ça. Ils n'ont qu'à manger. Vous avez vu Où sont les alias aujourd'hui où sont les Namouris? Où est Sadiba aujourd'hui? Tous les traites, c'est pour vous dire que moi là, je préfère faire mon uba m'asseoir. Hein? Mais quand il s'agit de dénoncer les bandits, nous allons le faire. Je crois que tu l'as fermé maintenant, non? Je viens de te montrer. Voilà. Maintenant il faut, il faut, il faut, il faut écrire bande Vous pensez que nous nous sommes comme vos feignants de blogueurs là? Vous pensez que tout le monde est pareil? Hein? Le gars que vous avez payé ici, mon colocataire, que vous allez moi me rabaisser. Vous pensez qu'on est pareil Vous pensez que nous sommes pareils ici Moi, je vous ai dit, allez-y vous renseigner sur le général 5 étoiles, sa famille, il vient de quelle famille, il a quelle éducation. Donc, euh, monsieur, je crois que tu l'as fermé maintenant. Il faut écrire encore. Allez, là, quand est Allez, comment Donc, des bandits comme ça qui n'ont rien, ils sont venus. Ah, on ne va pas, on va pas euh, répéter les erreurs du passé. Non, non, non, Amadou Barry, il faut souvent répondre. On dit à chaque comportement du mouton, nouveau réaction du berger. C'est comme ça il faut les répondre. Si vous voyez que je mets mes trucs de Ouba sur Facebook, c'est pour fermer ces maudits-là qui pensent qu'ils peuvent, moi, me ternir ou bien, moi, me rabaisser. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas comme vous. Je viens de faire mon UBA, comme ça, je suis rentré et je fais le direct. Je finis encore, je n'aurai pas fait mon UBA. Et ben de, vous, vous pensez que moi, les vidéos-là, ça empêche moi de faire mes directs. Et les vidéos, ça empêche mon, mon travail. Vous pensez qu'en faisant les vidéos-là, ça va, moi, ça m'empêche de travailler. Des, des gens qui n'ont même pas de, passe, de, de, de, de passeport, vous allez parler des gens. Vous pensez que les gens vivent comme ça ou vous avez cru que votre soi-disant euh, complice, là, qui dit qu'ils ont mis Damaro dehors. Vous, comme vous avez cru à ça. Donc, euh, non, désolé, la famille, les bonnes personnes. Souvent, il faut répondre à ces moutons-là de la sorte. quoi. Voilà. Comme je l'ai dit, ces bandits-là vont se manger entre eux. Il y a la pression des États-Unis, la pression de l'Union européenne, l'affaire de drogue, des saisies records en Afrique de l'Ouest. Alors, Bala est cité dans l'affaire. On dit, quelle est la dernière personne à venir là-bas Bala est dedans. Même que si vous voyez Bala aujourd'hui pour les manifestations, ça c'est un temps. Mais au fur et à mesure qu'on met la pression, Mamadi s'en fout. Hein. Vous pensez, il a sacrifié Namouri, il a sacrifié Alia. Il, il va les sacrifier tous pour son intérêt. Et en fin de compte, lui il va fuir pour aller se cacher, pour aller se réfugier en France en fin de compte, il va se réfugier à l'ambassade de France. Oh se... il m'a dit, s'il ne se réfugie pas à koum il ne va pas s'en sortir. Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère un pays Des voyous comme ça viennent, ils prennent le pays en otage Voilà, vous avez même vu hier, ils ont réquisitionné l'armée, tout ça. Ils sont venus, non, eh, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Toi, tu as fait quoi Tu as fait quoi de mieux que le président Fakonde le président Fakone n'a pas... Malgré que oui, El Soudalé était son opposant principal. Il n'a pas fait sortir El Soudalé de sa maison. Il n'a pas cassé sa maison. Comme tu es en train de l'empêcher aujourd'hui. Créer des faux problèmes. Guinée. toi un criminel... C'est ce qui me fait mal de plus. Quand j'entends des idiots, des voyous parler. Comme on m'a dit Doumbouya, va parler de justice. Un criminel, un bandit doit parler de justice Vous qui parlez là. Est-ce qu'un criminel, un bandit doit parler de justice où sont les corps du 5 septembre Vous les voyous qui parlez là. Pour dire oui, hein, non, justice, justice. Quelle justice Un bandit, un criminel doit parler de justice Où sont les corps du 5 septembre Non mais non, Guinée n'y a qu'à attaquer une quoi. On vient, on accuse d'autres. Lui, ils ont détourné. Ah ouais, ça c'est mieux par rapport à celui qui a tué des Guinéens. Pour venir au pouvoir. Ah hein? Quelle justice pour ce gars Bande de vauriens, de feignants. Vous vous flanquer pour nous raconter des salades on lui dit d'organiser des élections. Et foutre le camp. On ne parle pas de ça. C'est des projets qu'on a de Hamdalaï jusqu'à Sonfonia. Ils veulent faire deux fois, deux, deux fois, deux voix. Hein De n'importe quoi. Je crois que tu es banni sur cette page ici maintenant, voilà. De n'importe quoi. Vous, aujourd'hui, vous êtes fauchés. Tout ce que vous avez trouvé au trésor public, vous avez vidé. Pour payer la dette intérieure, c'est-à-dire des entreprises dont l'État doit de l'argent, vous savez, les projets, souvent, l'État paye euh, 30%. Quand ça avance dans les 70%, 90%, l'État commence à les rembourser. Quand il y a eu le coup d'État, les bandits ont gelé tout, ils ont tout bloqué. Il y a d'autres même, il y avait des faux projets, même autant des dadis. Là, dont. L'État a demandé aux gens de justifier, ils n'ont pas justifié. Maintenant, ces faux types-là, ces caméras-là, en association avec les gens du CNRD, les Amara, les Djiba, les Foufana, ils influencent aujourd'hui au sein du gouvernement pour payer ces entreprises-là des milliards et des milliards en contrepartie des pots de vin qu'on les donne. Si l'entreprise, l'État, les devait 10 milliards, eux, ils prennent 3 milliards dans les 10 milliards. Voici comment les Amara et les autres, là, les Djiba, ils sont en train de s'enrichir sur le dos du peuple de Guinée. Voici comment ils sont en train de s'enrichir. C'est-à-dire des faux types. Il y a d'autres même, des, pro... des montants que l'État ne devait même pas payer. Mais on monte à travers leurs relations. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de voler. Si vous voyez qu'aujourd'hui les caisses sont vides, ah, autant du du présent, vous avez entendu des entreprises vous dire oh, « on ne nous a pas payé, on va saisir l'État » Non. Vous avez entendu qu'il y a pénurie ou bien il y a quelque chose Non. Vous avez entendu les fonctionnaires « On va gréver, on n'est pas payé » Non. C'est parce qu'on a affaire à des voyous, des bonariens, des tonneaux vides, des toccards qui sont en train de gérer le pays. Ils ne savent pas c'est quoi l'administration. Eux, ils pensent que c'est décret chaque jour. Et un peu seulement, on dirait qu'il a la folie, quoi. Mamadi Doumbouya. Un peu seulement décret pour nommer des tokara. Qui peut, peut nommer des gens comme les tatakourous. Simple vigile en France. Il a fini l'université. n'a pas de formation, rien. Sans Guinée, qu'on peut nommer quelqu'un directeur. Est-ce qu'on peut prendre sortant d'université tout d'un coup il n'a pas d'expérience, aucune formation. On le nomme directeur général. déjà comme les Tatakou. Tout simplement, service qu'ils ont rendu escro être escrocs. Non mais c'est incroyable. Et on est là, personne ne parle. Le Guinéen est là, sur le Makono. Mamadi est en train de travailler. Allez-y, demandez. Si vous avez vos amis dans les banques là, vos oncles là, vos tontons là, demandez aujourd'hui. Les bons qu'ils font. Les bons qu'ils font auprès de ces banques-là. Pour endetter celui qui va venir après Dumbuya. là il va se prendre la tête. C'est du jamais vu. Même Feu Général, son, son régime, ils n'ont pas fait. A plus forte raison, les dadis. Ils sont en train de prêter de l'argent avec les banques. Quand je vous dis qu'il n'y a rien dans les caisses, effectivement... Ils vont nous endetter. La présence des militaires français là, vous pensez que c'est cadeau aussi. Ça dit, moi je vous avais dit ici, j'ai dit la date qui a été donnée, 24 mois. Si d'autres militaires ne font pas le coup d'état pour enlever Mamadi, mais si Mamadi reste, pour dire, après les 24 mois, Bill Loi, je deviens, si Mamadi organise des élections, Bill Loi, je vous promets, moi je deviens blogueur CNRD. C'est-à-dire pour le reste de temps. Il organise des élections. Le temps qu'il va organiser des élections, la date, vous dites, voilà, c'est la date des élections. Après ça, là, moi, je deviens. Je vous dis qu'il ne le fera pas. Vous pensez que tout le mal que ce bandit est en train de faire, il n'est pas conscient Pourquoi il est en train de chercher à éliminer d'aller Les a tous les autres. C'est quand on va mettre le feu derrière Mamadi. Qu'il va essayer d'imposer quelqu'un. Et ça aussi, ça ne marchera pas. Mais le Guinée, continuez à dormir. Hein? Continuez à dormir. Continuez à vous faire endormir par les, les faux projets de Mamadi. Là. Ça, je vous le dis. Hein? Si le peuple veut vraiment le changement, c'est le peuple qui doit se lever. Mais si c'est pour dire que non, on va rester là, à la 6 a c'est rentré, c'est sorti, Wallah, on ne l'annule pas. Regardez, remarquez, hein, au temps de Dadis, CNDD, lorsque Dadis était au pouvoir, les alcooliques, les Idrissa Shérif, les mauvaises personnes, les faux types, là, ils ont commencé à encourager Dadis. Même Elay Seguna avait dit que Dadis, pour toujours, les mauvaises personnes, avec des pots de vin, ils ont commencé à dire, Dadis, ou rien mais quand la population s'est levée, l'Union Sacrée ça a mal tourné le 28 septembre. Dadis n'est pas parti. Sekouba est venu. Est-ce que Sekouba a cherché même à se maintenir Malgré que ses amis, les Tibou même, ont voulu qu'il reste encore de plus. Il n'a pas accepté. Il a cherché à partir. ouais Tant qu'on ne met pas le feu derrière ce, D'abord, c'est un bandit, je vous ai dit. Maman dit, c'est un bandit, c'est un légionnaire, c'est un marionnette de la France je vous ai dit ça, mais comme vous pensez que non, la parole de Mamadi, je ne sais pas, c'est la parole de qui. Mamadi a juré combien de fois devant le président Fakonde Mamadi a respecté son serment. Mamadi a respecté les, les, les promesses entre lui et Namouri. Il a respecté ses promesses avec Alia. Il a respecté ses promesses avec Sadiba vous ne connaissez pas Mamadi d'abord. Wal ouais, Roy Allemand Mamadi. M'brafaliran Kofisri. Fisri dit Mamadi Dumbuyaï. M'brafaliran Malta maintenant. Allez-y, croisez vos bras. Et. Moi je vous ai déjà dit. Nous ici aux États-Unis, nous qui parlons là, comme le salaud qui venait qui qui vient, vient de parler Magas. Vous pensez que moi je peux faire ce montant là Venir ici pour dire que. Est-ce que j'ai une fois dit à quelqu'un ici Donnez-moi 5 francs. Ah, Damaro, ça ne va pas aujourd'hui. Et cotiser pour moi. C'est rentré, c'est sorti. Même quand le gars est en train de faire son cinéma, là, comme moi, ils m'ont viré, ils m'ont fait sortir. Vous m'avez une fois vu ici, en train de dire à quelqu'un Et cotiser pour moi, ou bien des trucs comme ça. Il y a d'autres même qui ont dit Mais j'ai dit, vous êtes malade. Des amis bloqués, j'ai dit Vous êtes malade. Vous, vous écoutez des futilités. Mais on fait tout ça. Je pouvais rester au boulot maintenant, en train de travailler une heure. J'allais faire plus de 25 à 30 dollars. Mais je préfère venir parler de mon pays. La situation. Les infos qu'on a sur la Guinée parler. Pour que les choses changent. Si des idiots, les supporters de, de, du CNRD pensent que nous, on est là où on est en train de commander. Moi, ceux qui me connaissent depuis longtemps. Même quand le RPG était au pouvoir, ils le savent. J'ai été, on m'a donné quoi je suis allé mener les campagnes. On m'a donné quoi Donc, euh, il faut la mobilisation. Rien que la mobilisation. Les gens-là, ils sont fauchés aujourd'hui. Ils n'ont rien. C'est C'est pour venir nous endormir encore. Hein, on va faire tel projet On va faire ça. Bon, vous-même répondez. Affaire de courant. Entre Prague et Mamadi Doumbouya, affaire de courant, c'est comment Affaire de courant. L'électricité que non, Prague a fait venir bateau. Et pour combler le trou, tu as des relations, tu as des amis. Hein? Prague a fait venir le bateau pour combler le trou. Et comment le Prague faisait pour payer ce bateau-là Pour ne pas que le Guinéen soit en manque. Le luxe, ça se paye. Il n'y a pas de luxe gratuit. Le luxe, ça se paye. Et pour, paye, pour allumer le crime, il faut le courant. Et quand on entend des, voix, des gens, ils viennent, et, et, vous savez, on devait payer 4 millions. 4 millions, c'est quoi pour un pays et, alors, 4 millions de dollars, c'est quoi pour un pays Ah, non, le Prague, non, c'était un génie. Le, le président Fakonde. non, vraiment, il était un génie. Ah, comment le Prague faisait pour payer tous les 14 500 travailleurs d'autres de 1 million jusqu'à 4 à 6, 6 millions comme ça. Comment le PRAC pouvait payer tous ces gens-là Et après, on dit non, c'est un gouvernement de corruption. Et comment le PRAC pouvait payer tous les PME Les enseignants contractuels, 16, 000, 5, 16 500. Plus de 8 mois aujourd'hui, ceux-ci ne sont pas payés. Eh, Allah. Euh, eh, non, dans de Eh, dans le cas de de y de et il a moi tu avais cru que non, le pouvoir là, c'était de la pagaille. Aujourd'hui, tu as ce pouvoir là. Où est la justice Le chargé des opérations de la Banque mondiale a été cambriolé, ligoté, dépouillé de tous ses biens, véhicules, Prado, tout volé en Guinée. Ce gouvernement de bandits de de, de poutistes, ils font silence là-dessus. Il ne faut même pas de communiquer sur le chargé des opérations de la Banque mondiale à Conakry. Télévision emportée, bijoux, tout, argent, véhicule par des hommes en tenue Et on veut faire silence sur ça. Quand je dis c'est des voyous, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République, c'est ça le chargé des opérations de la Banque mondiale, vous vous courez derrière ces institutions-là. Vous vous voulez de l'aide. Leur représentant en Guinée n'est même pas en sécurité. Vous, vous allez avoir quoi Si vous voyez que Charles Roy est en train de pleurnicher aujourd'hui, « Ah, non, on nous a promis, voilà, là, on nous a promis, on va nous donner de l'argent, mais jusqu'à présent, c'est avec des fonds propres. Combien » Combien 24 milliards, c'est quoi ça <rire> 2 millions et quelques dollars. Non, mais vous êtes... Vous faites pitié maintenant. On vous avait dit qu'au fil du temps, vous allez comprendre que ces gens-là, c'est des vauriens, c'est des tocas. Eh, Allah. Eh, de Yagira. Eh, fait, au présent, Fakonde pouvoir. Et vous êtes incapable de faire mieux que le présent, Fakonde. C'est pour se flanquer sur les chantiers. Oh, on est en train de travailler. Mais les Guinéens sont en train de crever de faim. 14 500 Guinéens. Assis, fonction publique, vous êtes incapable, bande de vauriens, de recruter les jeunes. Simandou, 11 700 assis, bande de vauriens. Est-ce que les 15 milliards, là, vous avez augmenté là-dessus Ce n'est pas toujours le même projet de, de 15 milliards, Simandou, bande de vauriens. Où est le changement Le prix du sac de riz, c'est combien Malébec, y 300 et quelques. 11 ans du président Fakonde, à Mouvarier. Farine, pareil. Quand le président a augmenté le prix du carburant, les bandits sont venus, il fallait entendre des journalistes du bar café. Et à ce moment, Moussa Moïse n'était pas encore parti à la DCID. Ah non, que ne serait-ce que ça seulement, il a pris des points. En fin de compte, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte. Le prix du carburant, c'est combien aujourd'hui? Le transport, c'est combien Vous pensez que gérer un pays, c'est de la démagogie Le bandit achète des montres de 400 000 dollars. Hein Signe des contrats flous qu'on a donné avion. Avion n'a pas été acheté, n'a pas été donné. On prend des mines de Zogotaï pour donner à, à un Indien qui, qui les prête de l'avion. Après, on, on vient tromper les Guinéens qu'on on a acheté avion pour, les, pour la Guinée. Vous. vous, vous Imaginez l'entretien de ces vieux appareils-là. Imaginez combien ça coûte pour faire la maintenance. Toi, tu as un vieux véhicule. Tu sais combien tu dépenses entretien, punais, huile. Mais on vient, on vient tromper le Guinéen. C'est tellement ce peuple facile à manipuler. Et on tombe dedans comme ça. Mais là, si Mamadi était venu au lieu de 14 000 qu'il a mis à la retraite, Prendre 15 000 personnes. Regarde au Burkina, Ibrahim Traoré. 7 000 et quelques personnes. Le recrutement, ce n'est pas sélectif pour, comme eux ils sont en train de faire. Prendre leurs parents, leurs copines. Mais regardez au Burkina. Plus de 7 000. Ibrahim, il ne fait même pas bruit là-dessus. C'est-à-dire qu'il est conscient. Même prenez l'exemple de l'activiste burkinabé. Qui avait dit qu'il n'y a pas la montée en puissance de l'armée. C'est là que j'ai compris que non, Ibrahim, il est réfléchi. Un journaliste. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ne le frappez pas, ne le faites rien du tout. Prenez-le, amenez-le, nous allons lui former. Et ils l'ont formé, ils l'ont amené au front. Et c'est lui-même qui maintenant qui dit non, l'armée. Voilà, c'est pas du jeu. C'est ça les hommes réfléchis. Mais c'est pas des, des des arrogants, des hautains. Comme les mamadis, là, leur groupe, les amaras, les orgueilleux comme ça. Vous êtes là à humilier des anciens dignitaires. Humilier vos aînés. Juste pour tromper la population, pour dire voilà, le malheur de ces pays, c'est ces gens-là. Et pourtant, le malheur de la Guinée, c'est vous. Parce que vous avez appris maintenant aux gens à faire le coup d'État. On n'est pas d'accord avec un président. On ne va pas trouver d'autre alternatives. C'est faire le coup d'État, tuer des Guinéens. Vous, vous, allez faire quoi de mieux que le président Fakonde Bande de vous, de vous, rien que vous êtes. Et puis, ce qui me fait mal, ils se sentent à l'aise dans leur bêtises, quoi. Et pour eux, ils sont en train de bien faire comme ça, ces voyous, là. Hein ils, sont, ils ne se gênent même pas. Pour eux, non, ils sont sur la bonne voie. Pour eux, ils sont sur la bonne voie. Des bêtises qu'ils sont en train de faire, ils sont sur la bonne voie. Si vous voulez, faites sortir encore. Faites venir l'armée française. Maman dit, Wallah, tu vas partir. Non, l'aide est Faut être n'y tout là. lombali, Alaboro. Fisri lombali, la Alaboro. Vous ne dormez pas aujourd'hui. Fétiche sur fétiche pensez que fétiche là ça peut attraper c'est quand tu crois à fétiche et ben là là passé cola aimi la la lero mais ni kala alala soura de lieu kalu kalukara a ala di protéger mais barakra do les boutons qu'il est à la cola qu'il a ni passé cola moment faut que qu'il t'est basico rode mais ni ko il était là là alala on vous dit de travail qu'on a, il faut prier pour nous. Transition. Vous avez entendu, bande de fainia. On va en tuer des bœufs partout pour endormir les consciences. Des trucs sataniques pour endormir nos consciences, pour nous opposer entre nous. Voici leur but. Moi, je vous ai dit, à chaque fois qu'on approche vers la fin des 20, 24 mois, les bandits vont créer d'autres tensions dans ce pays-là. C'est pourquoi je dis à nos leaders, les politiques, restez soudés. Tant qu'on ne dit pas élection, tant qu'on ne dit pas vous déposez vos candidatures, mais vous allez vous attaquer UFDG contre RPG, RPG contre UFR, UFR contre UFDG, vous êtes le gros perdant. Mamadou Doumbouya va rester autant qu'il veut. Laurent Gbabou a fait 5 ans cadeau pendant la rébellion en Côte d'Ivoire. Et Mamadou Doumbouya, lui, c'est ce qu'il veut. Il veut le chaos dans ce pays-là. Lui, il est à l'aise. Il est à l'aise. Son budget, c'est 725 milliards. 725 milliards. Même le président Fakonde n'avait pas 700. Le président Fakonde était dans les 660. Mais un bandit comme ça qui est assis dans son palais, qui ne sort même pas, qui ne va, qui ne fout rien pour ce pays, lui, il a un budget, transition, un budget de 725 milliards. Et pourtant, les bandits aujourd'hui, ils demandent combien de milliards 6 000 milliards. Plus de 600, 600 millions de dollars. Que C'est de ça ils ont besoin pour organiser des élections. Asseyez-vous. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris le jeu de ces voyous-là. Wallah, vous n'avez pas encore compris. Asseyez-vous. Vous savez, d'autres ont dit, eh, Damaro, tu avais raison, c'est des narcos. Tu avais raison. Les... Voilà, tout ce que vous avez dit, vous n'avez rien compris. Et je vous dis, c'est un petit groupe. Et c'est ça ce qui me fait mal, quoi. L'armée guinéenne. Ça dit, maman dit, c'est un petit groupe. Ces amis diaspora-là, Sinon, dans l'armée, il n'y a pas de promotion. Comment un petit groupe peut manipuler à travers seulement, comme sa force, les forces spéciales Le jour du coup d'État, ils ont bien maté les forces spéciales. C'est le nom. C'est le nom parce qu'on les laisse avec des fusils. Et si tout le monde a les fusils, là, qui est fort que l'autre Mais les gens ont tellement peur. Quand on dit force spéciale, oh non, non, non, ils ont peur. Ben, vous avez eu peur. Commandant, colonel, combien de personnes 200 personnes, assis. Généraux, 42, assis. Mais hier, si vous étiez soudés, Sadiba, si vous vous étiez désolidarisé de ces gens-là, peut-être qu'aujourd'hui, Sadiba, tu allais être le chef d'état-major du président Fakonde, Condé, parce que tu es un intellectuel. Et, et je vous ai dit, il ne faut jamais s'associer avec des fils de l'ombali. Il ne faut jamais s'associer avec des vauriens. Quand les gens viennent vers vous Avec de mauvaises intentions Essayez de vous C'est-à-dire De vous débarrasser de ces gens-là Vous étiez là au temps de l'ancien à compter Vous n'avez pas fait de coup d'état Le président Fakonde vient Vous étiez à l'aise Non, un bandit vient avec des idées Bidon On fait croire aux gens Avec des montages, le président Fakonde est condamné Il va mourir dans trois mois euh Allah ma c'est dire ma président Facondé ni ni fils l'homme balilu malougné anouda andanougné aida kalitama aida simaduma qui était vendu à 100 et quelques millions aujourd'hui ça plus de 15 milliards grâce à grâce à vous monsieur le président aida les recettes aujourd'hui là guichet unique ni feunou aida au trompima bâtiment menoulo niburo. al franké ni palais mohamed 5 grâce à toi monsieur le président fils l'homme balilu sous l'homme balilou, qui a tenu blanc, qui a formé, qui a formé, qui a formé, de a formé, qui a formé, kola a formé, qui a formé, qui a vous qui a formé, qui a formé, qui a formé, ça ah, dit, quand on parle, je dis, hé, hey. moi, ce qui me plaît, chez UFDG. Eux, ils ne durent pas d'un mauvais rêve. L'UFDG, ils ne durent pas d'un mauvais rêve. Ils sont dedans, si, si ça les arrange. Ils ne sont pas dedans, ils ne vont pas faire semblant comme RPG. Tu es assis. La maladie te ronge. Tu ne tu, tu veux pas dire. Dumbu est en train de vous ronger, en train de vous faire du mal. Nos cadres sont en train d'être humiliés. Si vous voyez que les folies qui sont sortis, c'est bravo aux jeunes de l'Axe. Oui, c'est bravo aux jeunes de l'Axe. Sinon, où est la justice Ils n'ont pas dit que les quoi, quoi, devait se prononcer le 14 ou quoi. Ils ont entendu Si tout le monde sortait là. Parce que moi, je dis souvent, nous, nos militants RPG, nous sommes des poules mouillées. Bravo aux jeunes de l'Axe. Si ce peuple, là on était tous unis, ensemble, mener les actions... De telles bêtises dans le pays n'allaient pas se répéter. Mais comme les gens, c'est l'affaire ethnique. C'est l'affaire ethnique qui est dans nos mentalités. Maman hein? dit à a et je l'ai dit, si la souffrance, là, on doit répartir aujourd'hui, <rire> euh, moi, je vais donner 45%, c'est-à-dire quatre régions, je donne 45% de souffrance aux mandat aujourd'hui. Ni Troya, la Bonti, à Troya, Mankalou. Retraite, armée, Mancalo à homme d'affaires lou mama di alagrou pnyangbol albral bemako sa belgetu yeminibi donc euh, kafo lu ñene man ka ya côté mi même si c'est se celui d'allem marao fa lu ñene hein? afrique de l'ouest politique baytin bay Be, cela na celui d'alleñe walloy celui la massa ya au dakar au soukadanani dumbu ya tay parce qu'aka ta fo la le ko ya kay ay mo convaincu donc oto no keto rpg militant fiab lu mais dans le cas où, si on dit qu'on va écouter des vauriens qui vont venir manipuler les gens, les consciences, vous avez entendu Il dit aux vieux de Kankan, au sage de Kankan, que le moment venu, il va les dire pourquoi il a fait le coup d'État. Mais pour l'instant, qu'ils n'ont qu'à être rassurés qu'il ne va jamais prendre le pouvoir dans les mains des malinqués pour donner à quelqu'un d'autre. Bandit Suyame pour manipuler les gens. Des bandits comme ça, qu'est-ce que Mamadi peut faire de mieux que le président Fakonde Il y a un groupe de Manika, Manika, il y a un groupe de Manika, il a Ousmane Kaba, la groupe de Koumara. groupe de Ali Bla, Ka, a un groupe de a un groupe de Koumara, Kanadjian Falada, il y a un groupe de le président Fakonde, le président Fakonde, Namouri, Sanju Diori, chef d'état-major, Dumbuya, Commandant, commandant des forces spéciales. Amara, directeur de l'école euh, euh, militaire. Bala, à la jeune amérie Kabonta bon lombalilu, C'est denou bon travail. C'est un bon travail. C'est un bon travail. C'est un bon travail. C'est